Bonjour à tous, euh, à aujourd'hui il faut vraiment que je vous raconte quelque chose, euh, c'est vraiment une histoire qui m'a choqué depuis que je fais ce métier depuis dix ans, il n'y a jamais aucune histoire qui m'a choqué autant que ça, ça m'a choqué en tant qu'homme, ça m'a choqué en tant que professionnel, donc il faut absolument que je vous raconte ça. J'espère que vous allez bien, je suis désolé, ça fait un petit bout de temps que vous ne m'avez pas vu en vidéo, mais comme la période est propice à, j'ai pas mal de nouveaux clients avec des programmes hyper intéressants sur lesquels travailler. Donc je vous fais ce, cette vidéo d'un des endroits préférés où je vais, qui s'appelle le Murier, il y a une super vue, je voulais faire ça avec plein de beaux soleil et puis il ne fait pas très bon. Donc je vous disais qu'on avait pas mal de nouvelles personnes à s'occuper, et notamment une personne qu'on va appeler euh, Sophie, Voilà, évidemment c'est pas son vrai nom, euh, et qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps, en me disant qu'elle souhaitait perdre du poids. Et quand je vous dis que son histoire m'a choqué, c'est que euh, vraiment je suis resté, euh, comme on dit, sur le cul, et euh, à la fin de l'entretien, euh, j'avais presque les larmes aux yeux. Donc Sophie vient me voir en me disant qu'elle veut perdre du poids, que ça fait des années qu'elle a essayé, et qu'elle a essayé avec plein de différentes méthodes. Et notamment qu'elle est allée voir deux médecins nutritionnistes sur Grenoble. Alors attention, accrochez-vous bien. Elle va voir le premier médecin. Il la regarde de haut en bas comme ça. Il fait, euh, mais vous êtes marié, vous Et votre mari, il est encore là imaginez la violence du, du, des mots et donc il prend les papiers comme ça, il regarde, il lui montre le programme il dit, bon voilà, regardez, je vous donne le papier je vous donne le programme, mais de toute façon je suis sûr qu'avec vous ça marchera pas alors déjà elle m'a raconté ça ensuite elle est allée voir un deuxième médecin nutritionniste quelques années après euh, qui euh, lui a donné euh, bah, des programmes hyper protéinés, enfin euh, horribles quoi euh, elle a perdu 9 kilos en un mois et demi elle en a repris 9 en un mois donc forcément ça servait à rien et elle a gardé des mauvaises habitudes en fait ça fait dix ans que cette personne se pèse tous les matins et tous les soirs et ça faisait dix ans qu'elle pesait tout ce qu'elle mangeait matin midi et soir tant de grammes de pain tant de grammes de légumes tant de grammes de viande quasiment toujours les mêmes repas et quand elle partait en vacances et et eh ben quand il voulait aller manger au resto, il fallait toujours trouver le resto où elle pouvait manger elle et s'il trouvait pas, eh ben sa famille, ses enfants et son mari allaient manger au resto et elle, elle s'achetait une petite salade et elle mangeait avant ou après toute seule. Vous <rire> imaginez la vie pendant 10 ans. Donc cette personne, Sophie, eh ben, euh, on, on l'a écoutée, euh, je l'ai écoutée, euh, et on a essayé de travailler sur un programme. Donc déjà, euh, on est, on, on, je l'ai associé avec d'autres euh, prestataires avec lesquels on travaille, notamment une hypnothérapeute, une magnétothérapeute, une ostéo, parce qu'il y avait un gros travail sur le mental à faire. Et au niveau de notre programme, eh ben, on a travaillé vraiment sur la base d'un coaching alimentaire sain, juste savoir les bonnes choses, arrêter de peser, déjà arrêter de se peser elle, et arrêter de peser les aliments. Ce qu'elle a commencé à faire, elle est venue faire des séances régulières, euh, plus un programme pour chez elle en course à pied. Donc ça commence à aller mieux, ça fait trois semaines qu'on travaille ensemble, euh, elle a arrêté de se peser, elle a arrêté de tout peser, elle est même partie en vacances, et ce qu'elle m'a dit c'est que ah, je suis parti en vacances et mon mari et mes enfants sont fiers de moi. Parce que j'ai arrêté de me peser, parce que je me fais plaisir, que je vais au resto, que même parfois si je veux un petit café gourmand ou un petit dessert, je le prends, mais qu'à côté de ça, je sais que j'ai encore mes bonnes habitudes alimentaires. Euh, elle commence à se sentir mieux, elle a encore du mal à ne pas se peser, donc son mari a, il a retiré la balance. Elle a toujours un petit peu ses envies, donc on combat un petit peu les anciens démons. Mais ça commence à aller mieux et elle commence à avoir des résultats elle commence à retrouver du souffle, euh, et puis surtout, mentalement, ça va beaucoup mieux. Euh, on l'a pris en charge, on s'est occupé d'elle, on l'amène la, par la main, on va l'accompagner euh, de A à Z jusqu'à son objectif, et euh, j'espère que dans quelques temps, euh, je pourrai vous donner des nouvelles, et qu'avec son accord, on fera un témoignage vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette histoire j'espère que bah, peut-être ça vous fait penser à des personnes qui font ça et qui sont malheureuses ben, dites-leur de, de venir nous voir ou de nous appeler ou alors passez-leur nos coordonnées et on se fera un plaisir de les aider voilà, je vous dis à très bientôt bye bye